Yomama, pour qui faire, ma paix souffert, nous sommes à la terre-là. Si tout en na à la fois, nous tout qui fais libérer. Yomama, pour qui faire, ma paix souffert, nous salaté à la terre-là. Si tous en na à la fois, nous tout qui fait libérer. Ça m'a la paix vivant vanité. Vanité la paix vivant vanité. Zama l'air la paix vivant en vanité. Vanité la paix vivant vanité. Vanité. Vanité, vanité. Que dans donne mosquée? Si voilà, qui est dans l'église, si on a la foi, tout pour arriver. Où est au courant, où est au retard Où est la Bible et tout pour connaître, frère, qui s'en qui nous vie Ça m'a levé la paix, vive en vanité. Vanité, la paix vivant, vanité Doubois Comment est la réunion C'est Tijan Vous avez compris, aujourd'hui nous voit Nightyja, vanité avec 4 Si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Et d'activer la petite cloche pour les prochains tutos et puis, euh, si tu décides d'apprendre la guitare, ben, c'est pas un bon niveau pour toi. Je te laisse te cliquer aux affaires qui apparaissent ici. Donc, euh, c'est niveau débutant au niveau 1. Donc, euh, je te conseille de commencer par là. Sinon, euh, comme d'habitude, on se retrouve après l'intro. Alors, on voit les accords ensemble. Alors, le Si... Le Si majeur. Le Fa dièse. Le Sol dièse mineur. Donc alors, le Si, donc euh, Si majeur barré à la deuxième case. Le Fa dièse, c'est la même chose que le Fa, sauf que les à la deuxième case aussi. le sol dièse mineur, donc c'est à la quatrième case, barré à la quatrième, avec un doigté de Mi, et le Mi, le Mi majeur. Si, Fa dièse, Sol dièse mineur, et le Mi majeur. Alors euh, la rythmique de la main droite, la rythmique de la main droite, donc du coup ce sera en style reggae en accentuant sur le bas. Donc ce sera bas au oh, bas, bas au bas, au bas, bas au bas, au bas, bas, bas oh. Mais bien accentué un peu plus sur le sur le bas quoi. Bas oh, au bas, oh, bas, oh, bas, bas oh, au bas, oh, bas, bas au bas, bas au bas, bas au. Ok, donc il fait bas au oh, bas. ba bas ba Yo mama, pour qui faire ma paix souffert, le salade à la Si tous en à la fois nous tout qui fait libérer Yo mama, pour qui faire ma paix souffert, au salade. à la tous en tiennent à la fois, nous tous qui veulent libérer. Zama la paix vive en vanité. Vanité, la paix vive en vanité. Zama et la paix vive en vanité. Vanité, la paix vive en vanité. Que ou dans une mosquée, qui ou dans si voilà. Qui ou est dans l'église, si e ou la foi, tout pour arriver. pouvait au courant, pouvait au retard. La Bible est pour est frère qui sentient qui nous vivre. Ok, alors la chanson commence sur le Si, ensuite le Fa, Sol, Dièse mineur, pour finir sur le Mi majeur. OK, toujours en boucle du début jusqu'à la fin. On commence par le si, alors. Fa, sol, mi. Si, fa, sol, mi. Si, fa, sol, Bon, miracle aussi le truc donc j'ai bien compris que c'est pas le vrai fa c'est le fa dièse d'accord et c'est pas le vrai sol c'est le sol dièse mineur mais pour faire vite sinon il, il fait sinon il fait comme ça si fa dièse sol dièse mineur mi est molle donc du coup il nous fait il fait comme ça si fa sol mi si, Fa, Sol, Mi Aïe po ma pour qui fasse, ma paix souffert ça la terre là suis tous en à la voix, nous toutes qui fait libérer Aïe maman, pour qui fasse, ma paix souffert ça la terre la tous en tiennent à la fois, nous toutes qui fait libérer. Ça m'a l'airé la paix vive en vanité. Vanité, la paix vive en vanité. Ça m'a l'airé la paix vive en vanité. Vanité la paix vivant, vanité, qui est où dans la mosquée, qui ou dans ce voilà, qui ou est dans l'église, si ou dans la foi tout pour arriver, ouvre êtes au courant, ouvrez êtes au bicard. Ouvre-toi la Bible, que pour qu'on frères frère qui sentait qui nous bisait vivre, ça m'a l'air de la paix vivre en vanité. Arrête un petit peu, moi, là seulement. Alors attends. Si, fa, sol. Mi, si, va, sol, mi. Aïe yo mama pour qui fer, ma paix souffert, nos salade à la. De tous tien à la voix, le tout qui fait libérer. Aïe, yo mama pour qui fer, ma paix souffert, nos salade à la. Nous en tiennent à la fois nous toutes qui délibérer ça m'a l'air la paix vive en vanité vanité la paix vive en vanité ça m'a l'air et la paix vive en vanité Vanité, la paix vivant, vanité. Que ou dans mosquée qui ou dans ces voilà, qui vous dans l'église, si vous n'avez la foi tout pour arriver. Ou vous au courant? Ou est-ce que la Bible De pour qu est pour connaître? qui nous bise un vivre, ça m'a l'air la paix vive en vanité, Vanité, la paix vive en vanité eh, la et en eh, eh, bois <rire> Donc voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mets un petit pouce si ça t'a plu. Commente la vidéo pour me dire ce que tu en penses du petit tuto et de ce que tu en penses de cette musique d'ailleurs. Et puis on se retrouve, tu peux me retrouver aussi également sur Instagram et Facebook. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto. portez vous bien. Doubois